Bonjour, aujourd'hui une séance pleine de douceur pour le matin. Avant de commencer, vous savez que vous pouvez télécharger gratuitement mon guide Yoga et Heureux en cliquant sur le lien juste au-dessous de cette vidéo dans la description. Allez, commençons notre petite séance. Tout d'abord, commencez assis. Vous pouvez vous surélever ou même vous mettre sur une chaise si vous n'êtes pas à l'aise assis. Peu importe la hauteur de vos genoux. Essayez d'avoir la colonne droite, mais le moins crispée possible. Détendez vos jambes et vos bras. Fermez tout doucement vos yeux. Quelques soupirs. La respiration reste calme. Ensuite, écoutez vos cinq sens. La température de la pièce les odeurs, les sons, ensuite écoutez votre ressenti du moment, comment vous sentez-vous. Délicatement ouvrez vos yeux, voilà, nous nous sommes recentrés, nous pouvons commencer nos salutations au soleil lentes. Prenez le temps de vous lever, tranquillement. Les pieds sont collés l'un à l'autre, les mains sur le sternum comme si on cherchait nos battements du cœur, respiration profonde, après un soupir. Respiration régulière, tranquille, mais généreuse. Prochaine inspiration, calme, joli cercle des bras. On croise les pouces pour se grandir. On protège les lombaires en serrant nos fessiers. Le dos très légèrement en arrière. Tout doucement. Prochaine expiration. Aujourd'hui, on va garder les jambes tendues, les mains pas trop basses, le menton rentré. Cherchez un étirement raisonnable sur tout l'arrière du corps. Prochaine inspiration. Les doigts au niveau des orteils, recule le genou gauche. Aujourd'hui, on va le poser au sol. Vérifiez que vous l'aurez suffisamment reculé. Pour que votre tibia soit vertical. Serre les fessiers pour protéger les lombaires. Étire bien agréablement la poitrine. Les mains se posent à plat. Les pieds côte à côte sur la même ligne. Et on pousse tout doucement le poids du corps en bas, en arrière, en rentrant un peu le menton. Prochaine inspiration. Regardez devant vous, serrez à nouveau les fessiers, c'est une planche. Tout le corps est aligné, des talons jusqu'au sommet du crâne. Puis doucement, les genoux au sol, les pieds peuvent rester flex ou pointés, comme vous préférez. Manteau rentré, ça doit être agréable pour votre dos. On regarde un peu devant, tout doucement on étire, garde les genoux au sol, serre à nouveau les fessiers. Si les cervicales le permettent, on peut regarder un peu plus vers le haut. Inspire profondément. Expire. On revient au chien museau vers le bas. Un petit peu d'élan de votre pied gauche. On l'amène où on peut. Genou arrière aujourd'hui au sol, c'est le genou droit. Monte sur le bout des doigts cherche un étirement agréable, c'est le matin, belle inspiration. Puis les pieds collés l'un à l'autre, à nouveau les jambes tendues comme au début, les mains pas trop basses. Les coudes légèrement pliés pour pouvoir ajuster votre étirement. Ne cherchez pas à faire des prouesses, on veut se faire du bien doucement, sur la prochaine inspiration, comme au début, monte à peine en arrière, et expire lentement, tout doucement, si vous avez reculé sur votre tapis, c'est le moment pour avancer le pied gauche si on peut, jusque sur la ligne de départ, prochaine inspiration, deuxième et dernière, expire, pas trop bas les mains, on cherche à se faire du bien, plie, c'est le genou droit qui recule loin et se pose aujourd'hui, et on inspire, tout doucement, l'expiration. Pense à rentrer un peu le menton, belle planche. Bien gainé, bien grandi. Tout doucement, les genoux sont posés, le menton est rentré. Profonde expiration. Prêt pour le chien, le museau vers le haut. Fesse serrée. Pieds flex. Talon un petit peu abaissé, menton rentré. Un petit peu d'élan du pied droit. On fait ce qu'on peut. Pose le genou arrière aujourd'hui. Inspire. Les pieds sont collés et les genoux tendus. C'est un dos rond. Tout doucement. Souvenez-vous, dans tous les dos creux, à nouveau, les pouces en léger contact sur le sternum pour capter les battements du cœur. Quelques bons soupirs. Profitons d'être debout pour faire l'arbre, un équilibre tout à fait faisable. Mais la première chose à faire, ce n'est pas la posture, c'est capter ce qui nous environne et ce qu'on ressent. Le regard est bas, choisissez un point au sol en diagonale et fixez-le. Pliez votre jambe droite. Et ouvrez le genou. Respiration profonde. Si on peut, pose la pointe du pied sur le pied resté au sol. C'est normal de vaciller. On essaie juste de ne pas retenir le souffle. Peut-être le pied maintenant sur le mollet. Ou sur le genou. Ou plus haut, avec ou sans l'aide de la main. Ces variantes n'ont pas une grande importance. Ce qui est plus important, c'est calmer votre regard sur le point choisi, canaliser votre respiration pour ne jamais la retenir involontairement. Restez le plus calme possible. C'est un moment de bien-être. C'est le matin. Et tout doucement, choisissez la lenteur, jusqu'à ce que les pieds se touchent, un grand soupir, un moment de détente, les yeux fermés, on ne contrôle plus le souffle, quelques secondes. À nouveau, les yeux choisissent un point au sol, la colonne se grandit. C'est le pied gauche qui s'ouvre, et le genou. Choisissez une de ces variantes. 1, 2 sur le pied, 3 sur le mollet, 4 sur le genou, 5 avec ou sans l'aide de la main sur la cuisse. Peu importe la variante, la base, c'est la fluidité du souffle, la détermination du regard le calme de l'intention. Essayez de compter au moins trois respirations profondes. Et lentement, quand c'est votre moment. Un grand soupir pour se détendre. Ça fait du bien de se calmer, non Une position un petit peu plus tonique. Les pieds sont toujours parfaitement collés l'un à l'autre. et Nous sommes toujours en position de salutation. On croise déjà les pouces. Prépare la respiration profonde avec un soupir. Si on connaît la respiration Ujjayi, on bascule en respiration Ujjayi, inspire, expire, on s'assied comme sur une chaise imaginaire. On peut se pencher en avant, mais le moins possible. Le ventre est légèrement tenu, respiration profonde, imperturbable. On peut se mettre en légère difficulté, ou pas, Ça n'est pas l'important, puisque l'important c'est le calme. Encore une respiration profonde. Inspire seulement les jambes. Expire. et détend profondément. Cette détente doit soulager, doit faire du bien. C'est une position qu'on fait dans le calme, mais qui est assez difficile, qui sollicite et apporte une certaine fatigue, mais va vous dynamiser pour toute la journée, c'est promis. Prenez le temps de descendre pour vous accroupir. Et vous dépliez votre jambe droite. Croisez doucement, en prenant attention à vos sensations dans le genou, votre jambe gauche, le pied avant est légèrement pointé, le pied croisé essaie d'être à plat, saisis le genou délicatement, nous voulons nous redresser comme tout à l'heure quand nous étions assis en tailleur, allonge les inspirations pour se grandir, et nous allons tourner vers la gauche. C'est votre main droite qui reste au genou pour l'instant. Et la main gauche, dans le prolongement du corps, se pose à plat derrière vous. C'est la torsion. Il y a de nombreuses variantes. On peut garder la main ou le coude. On peut contourner le genou avec ce coude. Ou on peut déplier les bras et les jambes. La variante importe peu. Variante intermédiaire. Descends les épaules, grandis la nuque essaie de pivoter doucement les épaules et le menton. Trouvez une intensité raisonnable où vous pouvez vous détendre et vous calmer. Trouvez votre espace de méditation au cœur de la posture. J'aime expiration pour revenir. Prendre le temps de décroiser et de se détendre avec quelques soupirs. Laisse partir toute la fatigue avant de construire l'autre côté. Prenez votre temps. Vous voyez, c'est les mêmes étapes. Choisissez la position pour votre bras gauche. Cela n'a pas une bien grande importance. Choisissons la position intermédiaire. C'est les inspirations qui nous incitent à nous grandir et les expirations qui nous incitent à pivoter. Pensez à légèrement rentrer le ventre. Vous verrez que ça facilite la torsion et ça va masser agréablement et utilement nos organes de digestion. Pense à descendre les épaules et fluidifier le souffle. Encore une. De la délicatesse sur le retour. Et détends profondément, généreusement. Cherchez à vous faire du bien. Finissons par un exercice indispensable de respiration. Pranayama. Restez en tailleur. La position qui vous convient le, le mieux, encore une fois, la hauteur des genoux n'a aucune importance. Nous allons faire la respiration du diamant diamant parce que ça va avoir une forme pointue comme un diamant l'inspiration garde les poumons pleins et l'expiration pour commencer un exercice pensez toujours à commencer par l'inaction après quelques soupirs pourquoi pas les yeux fermés vous entendez tout ce qui se passe dehors et dedans c'est la base du yoga la recherche du calme. Et quand on est calme, c'est qu'on est prêt à commencer. Prochaine inspiration douce. Remplissez du genre amplement mais sans fatigue. Garde agréablement les poumons plats puis expire. Vous pouvez essayer mon rythme ou adopter le vôtre. Je vous conseille les yeux fermés. Encore une fois, la respiration doit être généreuse, mais se faire confortablement, sans accumuler aucune fatigue. Et la dernière. Un léger soupir. Gardez vos yeux agréablement fermés. Et il n'y a plus rien d'autre à faire qu'à observer. Observez quoi Ce qui se passe. Observez ce qui se passe quand les exercices s'arrêtent. Notre soif de bien-être. De paix. Encore un tout petit moment. Si vous avez du mal à vous détendre, intérieurement. En restant silencieux, canalisez, programmez vos pensées en choisissant un mot. Ça peut être la répétition du son O, oh, s'il vous convient, ou un son que vous choisissez, comme le mot paix, calme, énergie, positif, zen. Choisissez le vôtre. Vous sentirez s'il vous convient, tout simplement s'il fonctionne, juste en le répétant paisiblement, soit mentalement soit même verbalement. Faites vos expériences. Voilà, j'espère que vous vous sentez bien, que vous allez garder cette belle énergie, mais ce calme. Les deux sont associés pour toute votre journée. Donc comme je vous le proposais au début de cette vidéo, j'ai confectionné, compilé un guide que vous pouvez télécharger. Sur le lien au-dessous de cette vidéo, vous allez recevoir un mail, et un lien sur lequel, en cliquant, vous recevrez mon petit fichier gratuit. Prenez grand soin de vous. Et souvenez-vous, nous avançons ensemble. Au revoir.